Je les, je les fais tous. Alors, un, un élément qui n'est pas toujours clair ou qui est quelquefois pas très clair, j'ai remarqué chez... Bon je sais plus chez vous, dans l'autre classe, en tout cas, que j'ai... Quand on demande... Ici, quand on demande combien de groupes de travail on pourrait former, euh, on suppose qu'on n'en forme qu'un seul à chaque fois. Ça ne veut pas dire qu'on veut tous les former. Ça veut dire qu'en théorie, on voudrait savoir combien de groupes de travail différents on pourrait avoir. On m'a déjà posé la question, mais euh, est-ce qu'on peut en avoir deux en même temps, ou trois, ou quatre ce pas la question qu'on qu se pose ici, la question qu'on se pose c'est on en forme un et un seul, et combien il y en a de différents qu'on pourrait faire C'est un peu ça euh, l'idée. Donc là on, on choisit, on a trois étudiants de première année, quatre de deuxième, cinq de troisième et deux de quatrième. Et puis on choisit un dans chaque classe, donc les, les possibilités vont se multiplier entre elles. Euh, si je fais juste un arbre pour illustrer ça, pour, pour le premier étudiant du comité, ici, on a trois possibilités. Et puis après, pour le deuxième, on en a quatre. Et puis, pour le troisième, on en a cinq, etc. Donc, on voit que les, les possibilités se multiplient entre elles. Oui. Oui. Alors, ça donne quoi Eh bien, ça donne que pour le premier... En fait, on n'a même pas... Si, si vous voulez le noter avec... Euh les notations qu'on a vues pour le dénombrement. Pour le premier, on en choisit un parmi trois. Le deuxième, un parmi quatre. Le, deuxième, le troisième, un parmi cinq. Et le quatrième, un parmi deux. Mais beaucoup plus simplement. On a trois choix pour le premier. On en a quatre pour le deuxième. On en a cinq pour le troisième. Et on en a deux pour le quatrième. Si vous calculez C1 3, vous allez trouver que c'est égal à 3. D'accord. Donc ça c'est tout à fait valable, mais on n'a pas besoin de se compliquer autant la vie. Ça fait 3 x 4 12 x 5 60 x 2 30. 120. 120. 120. 120. En espagnol, je sais pas. Alors, c'est bon pour celui-là Ensuite, ça on l'a vu euh, vendredi, il me semble, mais je, je reviens quand même rapidement dessus. Donc, question A combien de nombres de trois chiffres on peut former en alignant les trois cartes Donc on a six cartes en tout. On a choisi 3 parmi les 6. Et dans ce cas-là, l'ordre a son importance, puisque si on tire 1, 2, 3, euh, pardon, pas 1, 2, 3, si on tire 2, 3, 5, ben ce n'est pas la même chose si on tire d'abord 2, puis ensuite 3, puis ensuite 5, ou si on tire d'abord 3, puis 2, puis 5, puisque ça nous donne des nombres différents. Donc l'ordre ici, dans lequel on tire les chiffres a son importance. Ça veut dire qu'on a un arrangement, donc on tire 3, 4 parmi les 6, et ça donne 120 aussi c'était ça alors les nombres inférieurs ou égaux à 400 bah, c'est ceux qui commencent par 2 ou par 3 donc là on a deux choix possibles et puis ensuite on choisit deux nombres parmi les 5 qui restent donc deux nombres parmi les 5 qui restent ça donnait 40 il me semble ou une autre manière de voir la chose, c'est de se dire, on a 120 nombres en tout, et puis on a 6 chiffres à disposition, ça veut dire qu'on va avoir 120 divisé par 6, c'est-à-dire 20 nombres qui commencent par 6, euh, par 2, et puis 20 nombres qui commencent par 3, puis 20 qui commencent par 5, puis 20 qui commencent par 6, etc. Donc on va en avoir 20 qui commencent par 2 et 20 qui commencent par 3. Donc 20 plus 20, 40 qui commencent par euh, qui sont plus petits que 400. Donc ça c'est l'approche avec les formules, si vous voulez. Et puis ça c'est l'approche un peu plus euh, intuitive, sans, sans trop réfléchir aux, aux formules qu'on doit, qu doit utiliser. Et puis, si on prend cette même idée, ben... Comme on a 6 chiffres à disposition, on va avoir 20 nombres qui se terminent par 2, 20 qui se terminent par 3, 20 qui se terminent par 5, 20 qui se terminent par 6. Des nombres pairs, ben on en a 2 ici, on a 2 et 6. Donc on va avoir 20 plus 20, 40 nombres qui sont pairs. Et puis pour le D, on a les autres ici, donc on a s'ils ne sont pas pairs ils vont être impairs parce qu'on n'a pas trop de choix un nombre il est soit pair soit impair il ne peut pas être autre chose que pair ou impair donc ici on peut se dire ben, on va avoir tous les nombres sauf ceux qui sont pairs il donne 80 c'est un peu toutes les ou alors se dire ben, on a ceux qui se terminent par 3 5 7 et 9 donc on a 4 4 fois 20 80 nombres différents ensuite les nombres inférieurs à 400 et pairs alors les nombres inférieurs à 400, on a vu que c'était ceux qui commencent par 2 et 3. Ensuite, on aura quelque chose. Et puis à la fin, en fait, je vais faire ça comme ça plutôt. Le nombre, il peut soit commencer par 2, soit commencer par 3. Et puis il doit être pair. Donc dans ce cas-là, il doit se terminer par 6. Et dans ce cas-là, il peut se terminer par 2 ou par 6. Là, on a 4 choix possibles, et puis là, on a 4 choix possibles, fois 2. Donc, on a encore 12 possibilités. Là, ça peut être 3, quelque chose 2, 3, quelque chose 6, et là, ça peut être 2, quelque chose 6, et ce quelque chose, on le choisit parmi 4. Pas. Continue. continue. Alors, dans une société de 20 personnes, on veut élire un président, un secrétaire, un caissier, combien de comités différents peut-on imaginer Ici, l'ordre va aussi avoir son importance puisqu'on doit associer à chaque euh, titre une personne. Ça veut dire qu'on peut s'imaginer que quand on tire les trois personnes, euh, par exemple, la première, on la définit comme président, la deuxième comme secrétaire et la troisième comme caissier. Donc si on tire, euh, je ne sais pas moi, Maxime par exemple, si on le tire en premier, il sera président, mais si on le tire en troisième, il sera caissier. J'ai pensé à l'autre, Maxime. C'est pas grave. Donc, ici, on choisit trois personnes parmi 20 avec l'ordre qui rentre en, en compte. Et puis, ça donne 6840. Ensuite, les livres sur un rayon de bibliothèque, on a déjà fait quelque chose comme ça, celui-là est un peu différent. Alors, en fait il y a deux, deux choses à voir ici, donc on a, on a différents livres de, de maths, de physique, de chimie et de biologie, bon biologie on n'en a qu'un seul, on veut les ranger, et on, peut les, on veut les ranger pour qu'ils restent toujours groupés. Ça veut dire que la première chose doit ré... à laquelle on doit réfléchir, c'est de, de, différentes... de combien de manières différentes on peut ordonner les différentes catégories, donc maths, physique, chimie, biologie. 4 factoriels, c'est une permutation de 4 éléments. il y a deux parties donc ça c'est, si on regarde seulement les livres coupés ensemble on a quatre factorielles possibilités d'ordonner les catégories Et après à l'intérieur d'une catégorie donc pour les maths il y a 4 livres possibles donc pour les livres de maths il y a 4 factorielles possibilités de classer ces livres de maths entre eux les livres de physique 3 factorielles livres de chimie deux factoriel et livre de biologie, ben, il n'y a qu'une seule possibilité, parce qu'il n'y a qu'un seul livre de biologie. Donc au final, on a ça fois ça fois ça fois encore ce 4 factoriel. Donc à l'intérieur même des catégories, on peut encore permuter les, les différents nombres. Et puis je ne sais plus combien ça fait. 4 factoriel, 3 factoriel. 1912. Une remarque au passage sur les arrangements et les permutations. Donc on a vu, vu qu'une permutation, c'était en prenant compte, en tenant compte de l'ordre, le nombre de possibilités différentes qu'on a de, de classer, si on veut, n éléments. Et puis on a vu qu'un arrangement, c'était aussi en tenant compte de l'ordre, le nombre de possibilités qu'on a de classer, je parle de classer puisqu'on parle d'ordre ici, k éléments parmi ces n éléments que l'on a. Alors il y a un lien qui existe entre les deux, puisque si on prend un arrangement de tous les éléments, ce qu'on obtient finalement, c'est une permutation. Dans une permutation, on classe les n éléments. Dans un arrangement, on n'en classe un certain nombre parmi les n éléments. Et si ce certain nombre on décide de prendre tous les éléments, ça prend à faire une permutation finalement. Donc vous allez, si vous calculez, je sais pas moi, A, 4, 4, vous allez prouver que c'est la même chose que P4. C'est juste. On peut, on peut aborder un problème de permutation avec un arrangement. Alors, un ordinateur. un ordinateur, ça ne compte qu'avec des 0 et des 1, ce qu'on appelle un bit en informatique. Ça veut dire ici que un niveau de gris sur l'écran, c'est 8 bits comme ça, On appelle un octet. En bon français et un byte en bon anglais. Et puis donc, ça, chacun de ces x que j'ai mis là, ça peut être 0 ou ça peut être 1. Donc pour celui-là, il y a deux possibilités. Pour celui-là, il y en a deux. Pour celui-là, il y en a deux. Deux, deux, deux, deux, deux. Donc deux puissance 8. C'est en fait un arrangement avec remise de deux éléments parmi 8 on tient compte de l'ordre ici puisque que ça change ça change la valeur que l'on obtient au final ça donne 2 puissance 8 qui donne 256 du spectacle. Alors, on a des garçons et des filles qui veulent s'asseoir sur un banc. Et puis, on a différents cas de figure. Donc, dans le premier cas, on a les trois garçons et les deux filles. On peut savoir de combien de manières différentes ils peuvent s'asseoir. Euh, donc, ici, l'ordre a une importance puisqu'ils vont être les uns à côté des autres. 1, 2, 3, 4. Il y un trou là. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur 2. Si je mets la fille 1 ici, et puis est tout simple, et maintenant si je fais 2 de 2, 1, garçon 1, garçon 2, garçon 3, c'est plus la même. Euh, C'est plus le même placement. Donc ici, l'ordre a son importance. Donc, au final, ici, on choisit. Euh, Qu'est-ce qu'on fait euh, On a une permutation, pardon, de 5 personnes. Donc, 5 factoriels. 5 fois 4, 20. x 3, 60. x 2, 120. Le B. le plus simple c'est d'énumérer les différents cas de figure donc euh, les garçons veulent rester ensemble et les filles aussi je dire c'est un peu comme chez vous mais non pas tout à fait maxime qui fait bon la donc on peut avoir quoi on peut avoir garçon garçon fille, fille, fille. ou ah, c'est le contraire excusez moi on va faire ça comme... approches possibles ça c'est une permutation de trois garçons et une permutation de deux filles et ça c'est une permutation de deux filles et une permutation de trois garçons ou alors on peut réfléchir ici on a ça vient au même trois hein. garçons à disposition puis après on en a plus deux puis un puis là il y a deux filles parmi lesquelles on peut choisir et puis là une comme vous voulez en tout cas on a deux fois la même chose on a deux fois c'est 2 fois p3, donc 2 fois 2 factoriel, fois 3 factoriel, 6, 24. Donc on peut essayer de réfléchir en groupant ici, et puis réfléchir dans chacun des cas ce que ça donne, ou alors réfléchir aux éléments les uns après les autres. Ensuite, trois garçons, deux filles, mais cette fois-ci, il n'y a que les deux filles qui veulent rester ensemble. On peut aussi énumérer les cas. qu'est-ce qu'on va avoir On peut avoir fille, fille, garçon, garçon, garçon. Ou alors, on peut mettre un garçon d'abord, les filles, des garçons. Ou alors, deux garçons d'abord, puis les filles, puis le garçons qui restent. Ou alors, les trois garçons et les deux filles. Donc, ça et ça, c'est la question précédente. Ça et ça, donc en rouge, là. On a 24 possibilités. Alors il reste à trouver combien de possibilités on a pour les autres. Alors là, pareil, on peut les prendre un par un ou alors essayer de faire des groupes. Là, on choisit un garçon parmi trois. On a trois possibilités. Là on choisit deux filles parmi deux. Et là on choisit deux garçons parmi deux. Qui reste Ou alors, en réfléchissant au cas par cas, là on a trois garçons à disposition. Là on a deux filles puis une. Vous euh, voyez oui, là j'ai fait. C'est parti avec les arrangements, mais en fait aussi partir sur les permutations Parce que A 22 de c'est en fait une permutation de deux personnes tout ça c'est là, ça revient au même et puis là donc il ne reste plus que deux garçons à choix et puis un et là on choisit deux garçons parmi les trois ici on a une permutation des deux filles et là on n'a plus qu'un garçon donc une possibilité ou alors au cas par cas, trois garçons au choix, à choix pour le premier, deux pour le deuxième. Pour les filles, là on a deux filles à choix, puis une, et puis un garçon à choix. C'est des différentes manières d'aborder le problème. Ici on ne les prend pas tous, donc c'est bien un arrangement. Ici si on les prend tous, on peut voir ça comme un arrangement, où on prend tous les éléments, où... Plus précisément, une permutation. Et au final, ça donne 48. Là, on a 12. Et là, on a aussi 12, 24, plus 24, ça fait 48. Donc, les bleus, ce que j'ai mis en bleu, là, c'est égal à 24.